Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de UI Progress View. Comme vous le savez, l'utilisateur est un grand impatient. On a déjà vu dans une séquence précédente, un moyen de le faire patienter avec euh, la fameuse roue, euh, mais il peut être également intéressant de lui montrer qu'un calcul progresse et qu'on euh, a une petite idée de combien il en reste. Et pour cela, on va utiliser une UI Progressive View. Vous voyez, c'est ici la barre de progression dont je peux changer pas mal de paramètres et en fait c'est assez simple parce que on va affecter quelque part une valeur comprise entre 0 et 1 0 c'est j'ai rien fait et 1 c'est j'ai terminé mon calcul et puis on a différents styles je vais vous montrer cela tout de suite alors pour les styles vous avez le style default et vous avez le style bar et puis default et bar donc ça c'est la version en objectif C avec les l'identificateur qui sont super longs et puis la version en Swift avec les identificateurs qui sont beaucoup plus courts. En gros, comme principe de fonctionnement, c'est assez simple. Vous créez votre vue et après, la seule chose qui est à faire, c'est de positionner des valeurs dans un attribut qui s'appelle progress. Et quand il vaut 0, il n'y a rien, s'il vaut 0,5 on en est à la moitié, s'il vaut 1 on est à 100%. Et en fait euh, le système va automatiquement construire, remplir la proportion en pourcentage entre 0 et 1 bien évidemment euh, de euh, la largeur que vous aurez décidé pour votre vue. Voilà. Regardons donc ce petit exemple. Ben, vous voyez que j'ai un bouton et dès que euh, je tape sur ce bouton, bah, ça fait progresser des barres de progression. Vous voyez que j'en ai deux. Une avec, euh, je, je vois la distance, enfin je vois la largeur, et puis l'autre je ne la vois pas. D'accord Il euh, y en a une, c est, c est, les deux styles sont les deux styles différents, vous verrez dans le source. Et à chaque fois que je tape sur Progresser, eh bien, euh, ça rajoute 10%. Et lorsque je dépasse 100%, hop mes deux barres disparaissent. Ben, c'est le comportement typique d'une barre de progression en général. Regardons le code source correspondant. J'ai tout mis dans le ViewController. C'est assez simple. Donc j'ai ici un bouton et deux progress View que j'installe ici dans la vue. J'associe euh, la enfin, méthode action progressée à chaque euh, tape sur le bouton. Ça, c'est la méthode affichée pour afficher les choses joliment sur ma vue et puis j'ai ici la fonction progresser vous voyez qu'à chaque fois que eh bien, je tape sur progresser, eh bien, j'incrémente de 0,1 les deux barres de progression bien évidemment dès que j'atteins 1 donc ça, ça, le cas jusqu'à ce qu'il atteigne 0,9 dès que j'atteins 1, ce que je fais, c'est que je fais disparaître mes deux barres de progression, mon calcul c'est terminé et puis ça c'est la méthode view will transition to size. on a déjà vu ça mille fois je ne vais pas revenir dessus. Donc en guise de conclusion vous voyez que maintenant on a deux manières de faire patienter l'utilisateur euh, en fait c'est important parce que la roue qui tourne c'est sympa mais si le traitement est vraiment long on va avoir l'impression qu'il ne se passe rien et les gens vont pouvoir s'impatienter. Donc c'est bien qu'il se passe des choses à l'écran et typiquement euh, une euh, barre de progression, c'est quelque chose qui se passe à l'écran. Mais en gros, la règle d'or, pour des choses d'une durée raisonnable, c'est lorsque vous ne savez pas évaluer la distance à la fin d'une action, vous faites un UI activity indicator view, donc c'est la roue qui tourne. Quand vous savez évaluer la progression d'une action, c'est plutôt un UI progression. Sachant que dans l'absolu, vous avez intérêt à éviter que ce soit trop long parce que même avec une progression, c'est trop trop lent. moment le usager, il en a marre. Mais ça, ce n'est pas lié à la programmation, c'est lié au fait que les usagers sont en général des gens rarement patients. On a l'impression que leur vie est une course contre la montre. Et euh, voilà. Donc, il euh, faut que vous sachiez euh, gérer cela. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.